Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je voulais vous parler de livres militants ou éducatifs ou ouais, militants on peut dire, euh, que je vous conseille de lire absolument, des livres qui m'ont marqué personnellement et que je pense que tout le monde devrait les lire en toute simplicité. Alors personnellement j'ai pas fait des études de sociologie donc euh, Lire tout ce qui est essai, euh, livre théorique, euh, voilà tout ce qui est non-fiction, autobiographie, euh, c'était pas quelque chose que je faisais beaucoup. Euh, C'est vraiment arrivé, oui, ces 4-5 dernières années, euh, notamment parce que j'ai eu à faire un mémoire pendant mon master pro, et du coup, bon, j'étais amenée à lire un peu des, des ouvrages théoriques, etc., et puis du coup, ça m'a ouvert un petit peu un monde. Euh, et l'un des livres que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai lu pendant mon mémoire, c'est Didier Eribon, Réflexion sur la question gay, qui est un livre très intéressant sur sur l'homosexualité dans la société. Didier Ribon parle de son vécu en tant qu'homme gay et il élargit, euh, c'est un sociologue, il parle aussi de l'histoire de l'homosexualité en France, euh, et il parle des évolutions, de, de tout un tas de choses, enfin, bon, c'est très intéressant. Et moi ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup intéressé, et d'ailleurs là je le refeuillette et il est surligné dans, à plein d'endroits. Je vais vous lire crève, le, le début, je pense que ça pourrait être pas mal. Chapitre 1. Le choc de l'injure Au commencement, il y a l'injure. Celle que tout gay peut entendre à un moment ou à un autre de sa vie, et qui est signe de sa vulnérabilité psychologique et sociale. Salpédé, salgouine ne sont pas de simples mots lancés au passage. Ce sont des agressions verbales qui marquent la conscience. Ce sont des traumatismes, plus ou moins violents, ressentis sur l'instant, mais qui s'inscrivent dans la mémoire et dans le corps. Car la timidité, la gêne, la crainte, l'incertitude de soi, la honte, sont des attitudes corporelles produites par l'hostilité du monde extérieur. Et l'une des conséquences de l'injure est de façonner le rapport aux autres et au monde, et donc de façonner la personnalité, la subjectivité, l'être d'un même individu. L'injure me fait savoir que je suis quelqu'un qui n'est pas comme les autres, pas dans la norme. Quelqu'un qui est queer, étrange, bizarre, malade, anormal ça continue. C'est notamment tout, toute cette première partie sur euh, l'injure, le coming out, euh, l'homosexualité dans les campagnes, euh, la vie privée, euh, le rapport au groupe, le rapport à la famille, enfin bon voilà, tout ça qui m'a énormément intéressé. Je peux vous conseiller de, de le lire. Euh, en plus il est disponible en poche. Donc c'est toujours, euh, toujours agréable. Toujours sur euh, les questions d'homosexualité, alors j'avais fait une vidéo dédiée, donc je vais vous renvoyer euh, à cette vidéo, mais il euh, y a Adolescence lesbienne, de l'invisibilité à la reconnaissance de Christelle Le Breton aux éditions Reminage, qui est un, un recueil de témoignages qui sont ensuite analysés par Christelle Le Breton, deux jeunes femmes lesbiennes, euh, ou qui aime les femmes bisexuelles, enfin voilà, de, de façon assez large. Et donc ça parle de la prise de conscience de sa non-hétérosexualité, des représentations culturelles euh, de l'homosexualité, de comment on finit par s'identifier en tant que lesbienne. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur ma propre adolescence et sur comment j'avais refoulé des choses, etc. Voilà, je, je vous le conseille aussi avec, euh, avec Didier Ribbon. voilà, Je dirais que c'est un, un pack de deux. Aussi sur les, les questions LGBT, mais là c'est plus euh, des archives, <rire> puisqu'il s'agit de Archives des mouvements LGBT, une histoire des luttes de 1890 à nos jours, euh, qui est un livre très récent, que j'ai pas lu récemment et donc je peux pas dire genre il a marqué mon militantisme, mais euh, bon, euh, il reste important et j'avais envie de vous en parler tant que j'y étais, parce que c'est un, un recueil de photos et, et d'archives LGBT. Euh, notamment française. Oui c'est cur... Oui, c'est en France. Hein. Euh... Et j'ai trouvé ça super intéressant. Il y a plein de choses. Euh... Bon, des choses que je connaissais, parce que j'ai quand même pas mal étudié euh, l'histoire euh, des, des mouvements homosexuels en France, mais. Euh... Voilà, je pense que c'est un, un bon livre qui peut être une bonne introduction à ce qui s'est passé. Et euh, en tant que jeune queer, jeune LGBT, je pense que c'est important aussi de se reconnecter avec son histoire et de savoir ce que les anciens, nos aînés, ont fait avant nous. Et euh, comprendre un peu d'où les choses viennent et tout ça. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. Donc là, je vais sortir un peu de tout ce qui est LGBT. Euh, avec d'autres livres qui m'ont marqué et qui m'ont fait beaucoup réfléchir. Il y a Gros n'est pas un gros mot euh, de Daria Max, Eva Pérez, Bello et euh, le, du collectif Gras Politique. Gros n'est pas un gros mot, chronique, chronique d'une discrimination euh, ordinaire, donc qui parle euh, de grossophobie tout simplement, et de toutes les discriminations dont peuvent être euh, victimes et que peuvent connaître euh, les personnes grosses dans notre société. Alors, j'avais conscience euh, de la grossophobie, mais je pense qu'avant de lire ce livre, je n'imaginais pas forcément à quel point ça pouvait être violent. Ou peut-être que si je m'en doutais, mais disons que ça permet de remettre un petit peu les pendules à l'heure. C'est hyper intéressant, c'est très accessible, euh, c'est à 5 euros. c'est écrit là sur la couverture. Euh, donc je pense que ça peut valoir vraiment le coup euh, de lire pour prendre conscience un petit peu euh, de ce qui se passe et euh, des discriminations que vivent les personnes grosses. Je vais vous parler des Brutes en blanc de Martine Winkler, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, euh, si ce n'est pas le cas, c'est chose faite, euh, qui est un livre en fait sur euh, les maltraitances médicales, et ça explique un petit peu ce qui se passe dans les hôpitaux, dans les cabinets médicaux en France, et surtout, ça explique que ça ne devrait pas se passer comme ça. Ça montre aussi comment ça devrait se passer. Martin Wittler, c'est un ancien médecin euh, qui en a vu du coup des vertes et des pas mûres euh, au cours de sa carrière, et qui écrit euh, beaucoup de livres pour expliquer comment on devrait être à la médecine, comment un médecin devrait se comporter avec ses patients. Et il y a quelque chose qui met en évidence, notamment dans ce livre, c'est qu'on apprend beaucoup aux médecins à diagnostiquer un problème, chez quelqu'un, au lieu euh, de chercher à. en vue de le, le guérir, en gros, au lieu de chercher à soigner, à soulager les personnes et à s'occuper en fait des personnes. Il explique comment les médecins devraient être des soignants en vertu du serment d'Hippocrate et des tas de choses. Enfin bon, j'explique très mal, mais euh, je vous conseille vraiment de le lire, c'est assez dur. Par contre, je ne vous le cache pas, hein, la maltraitance médicale c'est. C'est jamais très sympathique. Mais c'est important d'avoir conscience de qu'est-ce qui est normal et de qu'est-ce qui est pas normal. Aussi pour pouvoir réagir en tant que patient quand on est face à des médecins qui sont maltraitants ou mal intentionnés ou déplacés. Enfin bon. Pour savoir quoi faire, quels sont les recours. Et en même temps avoir conscience aussi de euh, comment l'ordre des médecins euh, protège les médecins, etc. Enfin bon. Lisez euh, les Bretons Blancs. Ne suis-je pas une femme Femme noire et féminisme de Bell Hooks, euh, qui est un autre livre qui a marqué euh, mon militantisme quand je l'ai lu. Je me rappelle l'avoir lu assez rapidement, euh, en être sortie euh, choquée et dégoûtée euh, du monde entier. Dans ce livre qui a été écrit dans les années 80, Bell Hooks explique en fait comment les femmes noires ont été à la fois exclues du féminisme majoritairement blanc et de la lutte pour les droits civiques des personnes noires, et comment, en étant au croisement euh, de ces deux discriminations, que sont euh, être une femme et être une personne noire, en gros, euh, elles ne peuvent jamais gagner. Ça parle énormément de toute l'histoire euh, de l'esclavage aux états unis c'est très dur, mais c'est hyper important et ça permet de prendre conscience un petit peu euh, et de comprendre Comment on en est arrivé à la situation actuelle et pourquoi c'est important euh, que les femmes noires euh, et les femmes racisées aient leurs propres espaces et puissent lutter euh, ensemble, etc. Et c'est vraiment un très bon livre qui a été traduit récemment, hein, malheureusement. Parce qu'en France, on met du temps quand même à traduire les trucs militants. Donc il y a Ne suis-je pas une femme, Femme, noire et Féminisme, qui est celui qui m'a le plus marqué. Et après, il y a euh, De la marge au centre, qui est un deuxième livre qu'elle a écrit, que, que j'ai dans la bibliothèque derrière, c'est pour ça que je regarde derrière, euh, qui, qui est intéressant à lire aussi évidemment, hein, mais euh, je pense que si vous devez commencer par un... Euh... Je pense que ça devrait être par celui-là. Et pour terminer, euh, une lecture très récente, euh, Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Cholet, je pense que vous avez beaucoup entendu parler, puisqu'il il a été très très beaucoup vendu, et euh, tout le monde en a parlé, on en parle dans les podcasts, on en parle euh, à la radio, on en parle euh, sur Twitter, on en parle partout, à raison, parce que ça vaut euh, vraiment le coup. Mona Cholet, c'est une femme journaliste, et euh, dans ce livre, euh, elle a étudié, elle a fait des recherches sur euh, les sorcières, bien sûr. Donc ça parle notamment au début de tout l'historique de la chasse aux sorcières, etc. Et ensuite, ça élargit à comment euh, les femmes âgées, euh, les femmes euh, qui ne veulent pas d'enfants ou qui n'ont pas d'enfants, les femmes indépendantes euh, sont victimes du patriarcat. <rire> globalement, et comment elles sont plus marginalisées que les autres, et comment en gros la société cherche à avoir le contrôle euh, des femmes en bridant leur indépendance euh, et en contrôlant leur fécondité, et voilà, toutes ces choses-là, ça essaie de décortiquer les mécanismes de l'oppression euh, subie par les femmes. Euh, et c'est très intéressant, enfin, notamment toute la partie sur la fécondité, les femmes qui ne veulent pas d'enfants, les femmes euh, qui regrettent le statut de mère, et euh, euh, voilà, toutes ces choses-là, euh, l'avortement, enfin bon, ça m'a beaucoup marqué. Euh, je pense que c'est un livre que je relirais, parce que bon, je l'ai lu une première fois, euh, en passant parfois des passages un peu en diagonale, hein, ça reste, c'est pas, pas une fiction, hein, on peut sauter des bouts. Euh, mais je pense que je repiocherai au besoin des petites choses dans certains chapitres. Donc voilà, si vous l'avez vu passer et que vous ne l'avez pas encore lu en vous disant « Oh là là, tout le monde en parle », je pense que quand même ça vaut le coup de jeter un œil. Ouais, c'est ça, je parlé des livres dont je voulais parler. Donc, euh, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Enfin, vous connaissez la chanson, pas besoin de, de vous en expliquer. Et puis on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos.